J'ai tout le monde quoi Bon salut les gars Vous êtes de la compagnie Titanos Est-ce que vous voulez vous présenter vite fait Est Ce que vous faites ici Ok ça marche <rire> On est la compagnie Titanos, c'est formé de, initialement de Pierre Galotte, Leslie Bechel, Valentin Malartre, euh, Richard Rovers qui n'est pas ici et moi-même, euh, Gaël Richard. Ça fait combien de temps Ça fait 5 ans maintenant cinq ans. Il est bien formé mon cochon Voilà, j'ai bien pris, voilà, on s'est pas mal enrichi avec cette compagnie, du coup on a tous pris quelques kilos. Donc ici on est venu avec le, le carrousel Titanos, qui est la première création de la compagnie. On a démarré la, la, la création de la compagnie en créant ce, ce manège. Comme vous voyez, il est fabriqué avec des objets de, de, de récupération, des objets de seconde vie, des, objets qu a, des matériaux qu'on a récupérés à droite à gauche, qu'on a assemblés. C'est pas juste un endroit où les gens ils montent et ils descendent, mais on essaye de créer un univers autour. Donc ce n'est pas un manège uniquement réservé aux enfants, les humains aussi peuvent monter à bord du manège. Et ça tombe bien parce qu'ici je pense que c'est quand même un public homogène, composé d'humains. On est venu avec les cabanes à bascule, les trois cabanes là où les gens peuvent prendre de la hauteur et se balancer, un peu comme les chaises à bascule mais version cabane. C'est hyper dangereux, il faut que les gens fassent attention quand même. Ça peut verser, si tu mets au délan tu peux te remettre. Il est de droite, c'est pour ça qu'il ça. Pour avoir un billet, pas d'argent, il faut raconter une blague ou chanter une chanson. Si la blague elle est nulle, pas de ticket. Si la chanson est nulle, pas de ticket. Voilà. Que, de toute façon, le, le manège ne fait que 10 places. Donc euh, 10 places, il y a 25 000 places vendues. Le tour fait un quart d'heure. Mathématiquement, on a un problème. Euh, du coup, ils ont intérêt d'être drôles. Euh, voilà, c'est vraiment les plus marrants. Ouais, les plus marrants qui ont le droit à un petit tour. Euh, puis pas le droit de ne pas s'amuser. Hein, voilà, c'est interdit. Et bien sûr, la sécurité, notre priorité chez Titanos. Ça sent le Vous pensez quoi, du coup, de cet endroit qui est un peu à part du festival et je trouve ça hyper agréable ce genre d'endroit où euh, c'est plus familial, c'est plus... vraiment le, la petite pause, le petit break euh, au milieu de, de tout ce fourbi qui est un peu... Euh... Démesuré déme... si, j'allais le dire, démesuré. Voilà, là, c'est plus une échelle humaine où on peut prendre le temps de faire un jeu, de faire un tour de manège, de manger une barbe à papa, c'est bien. C'est un peu le festival dans le festival. Oui. Je voulais dire ça. <rire> c'est la, la punchline du jour, euh, Jean-Pierre Merci.